Merci. <laughs> Je tournais, je suis dans le cartel, arrêtez, c'était comme mon frère Moi j'étais toujours dans le bec, me ratat, comme ça reste Dans rhabille, y a pas de destin Je voulais rouler sur pour West C'est plus de buffet de ma gonzesse On A bossé du pour avoir l'oseille Je filme tous les rapports de roseur Après le rêve On en enfermé avant Je dois faire les affaires Mon texte n'est pas cette planète Tu sais que mon faux il est éternel J'avais promis le paradis Aujourd'hui je fais comme une mélodies Je voulais l'amener dans de sa famille Je sais que celle fille, Elle m'avait conquis Avec son charme Elle m'avait acquis la tech boss, c'était mon martyr J'irai à Medellin Emmenez-moi à Medellin Pour faire des soins à ma famille Là-bas la zone elle est minée J'irai T'as des souhaits à ma famille Là-bas, la zone, elle est minée Eveline, Eveline, éve, Eveline, Non, je t'en suis plus, reviens, car sans ta malaise, elle n'est pas cool Eveline, oh, cool. mes deux, Eveline, Non, je t'en suis plus, reviens, car sans ta malaise, elle n'est pas cool je pardonnable, c'est un fait d'amour ça On ne le pardonne le pas, je ne suis plus revenu à mes côtés Car sur ta malade, elle est pas cool Je sais pas prendre d'un mieux, je ne ta voix En me chanter, maintenant que tu es parti Qu'il y a des qui devra te, te remplacer Evelyn, non, ta beauté ressemble à la vie de Medellin Evelyn, non, tout le monde ira au pays de Medellin Evelyn, non, ta beauté ressemble à la vie de Medellin Evelyn, non, tout le monde ira au pays de Medellin J'irai à Medellin Emmenez-moi à mes délits Pour faire des soins à ma famille Là-bas la zone est allé yeah, il à mes délits Emmenez-moi à mes délits Pour faire des soins à ma famille Là-bas la zone est allé